Bonjour à tous, on va, com on va commencer hein, du coup vu qu'il euh, est a bah, l'heure. Bah, bienvenue d'être là aujourd'hui hein, pour, pour mon talk et merci à l'Orga de m'avoir euh, du coup sélectionné. Je suis très content d'être ici. Euh, bah, D'abord je voudrais vous parler un petit peu du sujet. Euh, L'idée c'est de Donc, je vais vous montrer un petit peu les standards d'accès aux API, Donc, notamment euh, autour de REST, euh, GRPC, GraphQL et Webhooks. Donc On va voir ensemble dans quelle situation euh, les utiliser en fait. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est François. Euh, je suis donc euh, développeur euh, chez Hippon à Lille. Euh, donc, une NEO-ESN. Euh, je suis également formateur au Spring, euh, Git, euh, Java. Euh, je fais partie aussi de l'équipe du blog Hippon euh, depuis trois ans. Et la nuit, je suis aussi contributeur open source et notamment à Jibster. Donc, Hippon Lille, ça fait trois ans qu'on a ouvert euh, sur Lille. Donc, il y a différentes agences en France, euh, pas encore au Luxembourg, et pourquoi pas un jour. Alors, un petit disclaimer pour commencer. Euh, alors, déjà, ça peut être une, une mise en avant d'une techno euh, par rapport à une autre en particulier. Donc, on va vraiment faire un. Euh, ça va vraiment être une, pré une présentation en fait euh, sur chaque techno euh, indépendamment euh, l'une de l'autre, même si on va faire un comparatif pour voir un petit peu dans quelle situation finalement on les utilisait. Pareil, ça pas être une présentation détaillée en fait euh, de chaque techno. Donc, euh, plutôt un comparatif euh, par rapport à ces, ces différents standards. Donc, il n'y aura pas forcément d'ordre non plus logique entre chat et no. Ensuite, donc, je voudrais qu'on fasse attention au biais de, enfin, de cognitifs, notamment au biais de, de jugement, au biais de confirmation, euh, qui consiste à privilégier plutôt euh, des arguments en faveur de ces, ces idées, euh, plutôt que des arguments qui iraient en défaveur de nos idées. Donc, c'est intéressant aussi d'y faire attention quand on, on fait des choix, notamment aux techniques. Alors, je ne vais pas aborder donc, tout ce qui est asynchrone, euh, pub-sub, pub, euh, Kafka, Pulsar, etc. Et enfin, donc, euh, bah, comme souvent, il n'y a pas de silver bullet, hein, Donc euh, voilà, c'est en fait du cas, par, du, du cas par cas en fonction de nos besoins, euh, not notamment métier. Alors pour commencer, un petit sondage, euh, qui utilise euh, REST en production ah. Ok, donc euh, quasiment toute la salle. Qui utilise euh, GraphQL en production Ok, donc ça, ça fond un vue d'œil. GRPC. Euh, pas grand monde de trois personnes. Ok. Et les webbooks Qui fait des webbooks euh, dans différents Ok, donc c'est pas non plus tant que ça. Donc on peut tabler quand même sur une majorité de la salle qui fait surtout du reste, en fait, un peu de GraphQL. Donc voyons ensemble finalement bah, comment, euh, dans quelle situation les utiliser, en fait. Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit toujours faire du reste euh, Donc l'idée ici, c'est de vraiment de faire communiquer des acteurs, euh, en fait, des services au sein d'un système d'information, euh, ou plutôt comment faire transiter des données d'un point A à un point B. Donc pour ça, je vous propose de, de faire un petit historique et de, re, de parler un petit peu de communication client serveur, euh, où du coup dans un environnement ou une architecture à travers euh, un réseau, on va faire communiquer différents acteurs donc, euh, ou processus. Donc euh, le client va, va en fait, envoyer des requêtes à un serveur, il va attendre et, et recevoir des réponses, le serveur à l'écoute va ouvrir une socket à, à, l à, à la réception d'une requête et euh, rendre en fait, des données ou des comportements à travers euh, des, des réponses. Donc, euh, voilà, donc, on peut faire du mode connecté avec TCP ou déconnecté avec UDP, euh, qui est moins fiable. Euh, donc, l'idée ici, c'est de ne de, de, de pas se, euh, comment dire, se concentrer uniquement sur la communication euh, TCP brute via des segments en TCP. Donc, c'est pour ça qu'il y a un besoin de protocole et de standard en fait, au fil du temps. Alors, on parle aussi de communication IPC ou interprocess, puisqu'on fait communiquer des process, des acteurs à travers un réseau. Donc tout ça, ça implique en fait qu'il y a des contraintes et des besoins non fonctionnels en fait, à prendre en compte. Hein, donc de, de la performance à la bande passante, euh, la taille de l'information, la volumétrie, la disponibilité, etc. Alors, en termes d'historique, au début, dans les années 70-60, euh, chacun, un petit peu dans sa boîte, faisait un petit peu à sa sauce. Donc, il n'y avait pas forcément de, de standard, en fait. Euh, il voilà, on, on, on, on, y avait des notions qu'on qu ne connaît plus aujourd'hui, qu'on n'utilise pas forcément. Donc, de serveur host ou user host. Euh, donc, Telnet a fait son apparition en 69. Après, on va dire qu'il y a eu un petit peu un long désert avant une première explosion, en fait, un premier, un, un premier gros événement qui est l'apparition du web en 91. Donc, ensuite, dans les années 90, on a des différents standards qui ont, qui ont commencé à émerger. Donc, je ne vais pas m'y attarder, hein, mais on a des Corba, par exemple, euh, pour gérer des objets distribués sur un réseau. Euh, côté Java, on avait du coup RMI, euh, pour gérer aussi des objets distribués. Et après, à la fin des années 90, donc il y a SOP qui a fait son apparition. Euh, voilà, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, ce hein, c'est pas l'objet du, du, doc. Ensuite, on a eu dans les années 2000, en fait, euh, une explosion, en fait, au niveau du web 2.0, notamment avec les réseaux sociaux. Euh, donc là, vraiment, les, les, communications commencent à évoluer, enfin, les, les échanges également. Euh, donc on a eu l'apparition du premier smartphone aussi en 2007. Euh, donc ensuite, les, comment dire, les, les, les communications se sont accélérées. Donc on est passé de la 3G à la 4G, puis de la 5G, de la DSL à la fibre, etc. Donc tout ça, ça a évolué. Euh, L'apparition aussi des premiers cloud provider dans les années 2000, avec AWS en précurseur et, et App Engine côté GCP. Voilà. Et donc, donc reste en fait dans tout ça euh, fait son apparition début des, des années 2000. Donc euh, à travers la thèse d'un développeur américain. Donc je, je parlerai tout à l'heure. Ensuite on a eu des précurseurs aussi, enfin des, des, des challengers on va dire plutôt dans les années 2010 donc, Notamment euh, GraphQL en, en 2015, dont je vais vous parler après, et GRPC en 2018 Donc aujourd'hui vous êtes ici, donc on est là, qu'est-ce que c'est la suite, sinon est-ce qu'il y aura encore d'autres challengers, etc. Donc euh, c'est pas ce qu'on va voir pendant ce talk là non plus, mais euh, on peut se poser la question Donc ici ça c'est un exemple, exemple d'enveloppe de, ESOP en XML donc on voit que euh, du coup c'était un petit peu verbeux donc euh, l'un des inconvénients de SOPS c'était justement le format XML qui était un petit peu difficile à maintenir euh, mais aussi qu'on avait un besoin de namespace externe à, à gérer euh, donc ça nécessitait beaucoup de bande passante par rapport à REST aujourd'hui donc euh, même si aujourd'hui SOPS est encore utilisé en production euh, REST a pris le pas et d'autres euh, aussi dont, dont je vais vous parler donc comme je vous le disais donc REST a été euh, pensé en, en l'an 2000, mais ça a surtout explosé à la fin des années 2000 et début euh, des années 2010. Donc euh, à l'époque on disait REST c'est un peu le news up, c'est swag, etc. Enfin, C'était un petit peu... La hype aujourd'hui c'est devenu un standard. En 2015, il y a un nouveau challenger qui a fait son apparition, euh, donc GraphQL. Et donc euh, bah, pareil, on s'est posé des questions, ça, on s'est dit c'est plus, plus versatile, etc. Un autre challenger en 2018, donc euh, euh, gRPC. Donc, qui était, euh, dont Google l'était à l'origine donc ça je vais, je vais m'y attendre plus, plus après alors un petit sondage pour mieux comprendre euh, donc euh, c'est un sondage euh, sur un panel de 30 000 développeurs environ euh, de Postman donc en bleu et en bleu foncé c'est les, les développeurs qui utilisent euh, les technos donc ici les quatre technos que j'aborde aujourd'hui donc reste on voit que c'est un peu comme dans la salle tout à l'heure avec le sondage hein, donc euh, utilisé à, bah, à hauteur de 90% les Books, une moitié des développeurs l'utiliseraient après au fond du coup pour GraphQL à peu près 30%, donc euh, c'est un peu plus marginal et GRPC, c'est totalement marginal en tout cas en 2021, euh, on, a, on est à peine à plus de 10%. Donc on voit qu'il y a quand même une, un, un peu un déséquilibre entre l'utilisation de, de chacune de ces euh, technologies. Alors finalement est-ce que c'est une bonne ou une nouvelle situation Donc euh, vous le reconnaissez peut-être, c'est Otis. Donc, bah, comme outil, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. En fait, ça dépend vraiment de vos, euh, des, des cas d'utilisation. En fait, donc, on dit souvent que tout est question de compromis ou que choisir, c'est renoncer. Ici, on n'est pas obligé forcément de renoncer. On peut mêler différents technos et les utiliser. Donc, voyons ensemble. En fait, l'idée, c'est de comment garantir, en fait, que des acteurs différents puissent communiquer correctement sur euh, pour, pour répondre, en fait, à une situation donnée. Alors, avant de continuer, je voudrais qu'on aborde ensemble les différentes typologies. Alors, reste, donc, c'est plutôt une architecture qui a été pensé dans une thèse il y, y a 20 ans, qui est basé souvent sur HTTP. GraphQL, c'est plutôt un langage avec une spécification. Les webbooks, du coup, c'est une extension, une utilisation particulière d'HTTP. De, de et gRPC donc c'est non pas une architecture et un langage, mais un framework, donc basé plutôt sur HTTP2, comme on le verra, et sur RPC. Donc concrètement, si on prend les couches euh, ici, donc les premiers se basent surtout sur la couche euh, application 7, euh, et j'ai RPC sur la couche 7 et la couche 5, donc session pour RPC. Alors, je vous propose un petit fil rouge pour avancer. Euh, donc, en fait, c'est un extrait d'un récit avec différents frontes, donc des applications mobiles, des, des sites, etc. Donc, un site e-commerce, différentes API, euh, donc développées dans différents langages. Donc, voyons en fait ensemble comment câbler câble ça. Donc, je vous propose de d'abord parler de reste. Alors, Mais déjà, qu'est-ce que c'est une API donc, Finalement, bah, une API, donc application programming interface, Donc, c'est basé notamment sur le, le paradigme client-serveur euh, ou client-service, donc on va, on va rendre plusieurs services euh, aux clients. Euh, L'idée, c'est vraiment d'échanger de la donnée, des comportements métiers, et euh, les API sont souvent aujourd'hui euh, basées sur des standards, comme on va le voir. Euh, les API ont aussi souvent des API propres, euh, des, des cycles propres, donc avec euh, une gestion des versions particulières. Des équipes indépendantes et souvent euh, du headless. Donc, on peut vraiment faire évoluer notre back par exemple, en autonomie par rapport au front-end. Donc, je vais pas m'y attarder. Alors, rentrons dans le sujet, au niveau de, de REST. Donc, REST, en fait, ça, comme je vous le disais, c'est une architecture euh, qui était pensée dans une thèse en, en 2000 par euh, Roy Fielding, qui est disponible en anglais sur Internet. Donc, ça peut reposer sur le protocole HTTP. Pourquoi je dis peu Parce que ça, à l'époque, en fait, il y avait d'autres protocoles comme Gopher sur lesquels euh, REST avait été euh, Pensé en fait. Donc, dans la thèse de, de refilling, en fait, il évoque d'autres protocoles. Alors, parmi les concepts clés, on a le, c'est vraiment la ressource qui est l'abstraction clé de l'information en reste. Donc, ça, c'est vraiment ce qui ressort de la thèse de refilling. Euh, Donc, il est en fait, le, le, la ressource est vraiment au cœur, elle est identifiée avec un, une URI de manière unique. Donc, ensuite, on va avoir des verbes. Et ce qui est vraiment aussi au cœur de la rep... enfin, de, de REST, c'est en fait le, le R et le E de, de REST, donc la représentation de l'état de la ressource, qui va être en fait un format donc, euh, standard, hein, par exemple JSON. Alors pour faire du REST, en fait, comme c'est une architecture, il y a différentes contraintes architecturales à respecter. La première du coup c'est de se positionner sur un, une communication qui est en serveur. Ensuite, ce qui est vraiment important, ce qui revient souvent et qui est au cœur de REST également, c'est l'approche sans état, donc stateless. L'idée, c'est qu'on ne va pas conserver l'état de la session entre deux et 4. Ensuite, on a une mise en cache qui est native, notamment au niveau du get, et une architecture en couche, donc chaque composant en fait, ne peut pas voir au-delà de, de la couche avec laquelle il, il communique. Et enfin, donc, comme je vous le disais avec l'URI, on aurait une interface uniforme pour gérer nos ressources. Alors vous l'avez déjà peut-être rencontré, la pyramide de Richardson. Donc en général aujourd'hui, tout le monde fait pas, enfin pense faire du reste, je ne vais pas m'étarder mais en réalité pour faire du reste, d'après Richardson, il faut en fait utiliser les, les hypermédias. Donc là c'est pas forcément le cas tout le temps, donc aujourd'hui ce qu'on fait souvent c'est plutôt des API web HTTP. Donc on est plutôt au niveau 2. Donc quitte à faire du reste, autant euh, proposer de la valeur métier, des comportements métier, des, des besoins, enfin des, des, voilà, exposer en fait des, des données métier, et se focaliser sur le métier pour que le, en fait, c'est vraiment que le, le métier doit, doit piloter REST et pas l'inverse. Donc, euh, éviter de, de faire des, des, des, API, en fait, anémiques. Euh, quitte à exposer des données directement de la base de données. Euh, autant, en fait, utiliser, par exemple, du Spring Data REST. Donc, euh, après, voilà. Donc, l'idée, si qu'il constate, c'est qu'on a besoin de workflow. Donc, pour cela, on peut se baser sur les hypermédias. Euh, notamment, avec, euh, ATOS. Donc, là, c'est un peu l'idée que je voulais mettre en avant. Alors, ici, on a un exemple d'appel en REST. Donc, si par exemple, je vais récupérer le personnage 42 sur mon API H2G2, donc je vais récupérer Arthur Dent avec des liens vers une autre ressource. Donc, si je peux récupérer à la suite les messages de Arthur Dent. Alors, parmi les avantages de reste, ce qui est intéressant, c'est que comme je vous l'ai montré, c'est basé surtout sur les standards euh, du web, donc euh, HTTP, le JSON, etc. Donc, ça implique aussi euh, en, en, en corollaire un support euh, universel au niveau des navigateurs. Il euh, y a beaucoup de cas d'utilisation de ce comme on va le voir la... par la suite. C'est bien connu des développeurs, comme on l'a vu bah, dans la salle, quasiment tout le monde connaît et fait du REST en production. Euh, C'est particulièrement pratique pour modéliser un domaine euh, et faire des actions plutôt simples, de type CRUD. Et il euh, y a aussi du coup ATOS pour, pour gérer des hypermédias et faire des liens entre nos ressources. Donc ça C'est un, un point intéressant à, à, à utiliser avec REST. Le penchant, le pendant, plutôt les inconvénients, c'est qu'on a une tendance à faire de l'overfetching ou de l'underfetching, et donc euh, récupérer trop ou enfin ou trop peu de données. Donc euh, là, on a tendance à faire beaucoup d'appels, on, on, on délègue en fait ça au niveau du, des consommateurs, et du coup, ça, ça, on a une tendance à, à l'overfetching, à... voilà, c'est plus compliqué à gérer, donc à faire du, on a une tendance à faire du 1.1. 1. Parfois, en plus, HTTP 1.1 euh, sur lequel il peut être basé REST peut être limité, donc par rapport à d'autres solutions. et le JSON, qui est souvent utilisé aujourd'hui pour euh, envoyer des données, peut en fait faire exploser la taille des payloads, donc ça peut être un inconvénient aussi. Alors pourquoi choisir REST donc, Il y a différentes motivations, différents besoins. Eh bien, déjà le premier c'est de pouvoir faire du web de manière très, très efficace. Ensuite on va pouvoir exposer des données, des comportements métiers aussi, euh, plus simplement. On peut faire du headless comme je vous le disais, donc détacher un petit peu le. on va pouvoir mettre à jour le front indépendamment de, de, de nos backends. Et euh, du coup, c'est particulièrement adapté pour faire du CRUD. Voilà donc au niveau des cas d'utilisation, euh, c'est particulièrement adapté pour faire des applications euh, ressources driven, euh, du web, du mobile ou du microservice. Pas trop m'attarder là-dessus, vous, vous, vous savez déjà, sûrement déjà. Donc, si on revient sur notre schéma, euh, ici, on, on a nos consommateurs, qu'ils soient mobiles ou web, qui vont devoir faire différents appels pour récupérer des produits, des prix, des stocks, etc. Donc, ça fait un petit peu une toile d'araignée. Donc, un, on voit que c'est un petit peu compliqué à gérer. On délègue en fait la charge mentale et, et comment dire les, les différents appels et l'orchestration côté consommateur. Donc, ça peut être un problème. est-ce que dans certains cas, on ne pourrait pas utiliser autre chose Donc, voyons ce que nous propose en fait euh, GRPC. Donc, euh, GRPC, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un framework, donc c'est pas une, une architecture qui est issue en fait, euh, d'un framework développé en interne par Google, euh, qui s'appelait Stubby, donc en 2015. Donc L'idée, c'était qu'à l'époque, ils avaient besoin en fait, de, de faire des milliards d'opérations à la seconde. Donc, ils ont développé en fait Stubby, qui est devenu GRPC, et du coup qui a été open-sourcé en, en 2016. Donc Ensuite, ça s'est intégré aux côtés notamment de Kubernetes, euh, à la fondation CNCF, donc c'est de valeur sûre en fait. C'est basé notamment sur l'idée du protocole RPC, donc pour faire des, des remote procedure call. Il y a différentes implémentations, donc on peut faire du, du, RPC, du gRPC en, en Java, en Go, par exemple. Alors, l'un des deux piliers en fait de gRPC, c'est euh, HTTP2, donc qui est un protocole, qui lui aussi vient de, de Google, du coup de, de speedy, qui a été utilisé en interne par Google depuis 2009. Donc, depuis, c'est devenu un standard en 2015, donc côté GRPC, c'est vraiment utilisé pour le transport. L'idée, c'est vraiment de, de se baser sur euh, des streams, en fait, donc euh, formés de paquets. Euh, donc on va pouvoir vraiment faire du multiplexing dans, dans les deux sens, donc côté client, côté serveur, ou euh, en bidirection, donc euh, client-serveur. Alors j'ai sorti un chiffre du coup d'un site, du coup, il y a un peu moins de la moitié des sites finalement qui utilisent en, en juin 2022, donc c'est encore assez peu utilisé aujourd'hui, finalement. Alors les modes de communication, comme je vous le disais, donc on a d'abord le Lunari, qui va être une requête et une réponse, donc c'est du 1 pour 1. Donc là on retrouve un petit peu ce qu'il y a sur HTTP 1.1 avec une connexion persistante TCP via un live HTTP. Ensuite on a différents modes qui ont été introduits, donc au niveau du streaming. Donc client streaming, server streaming ou bidirectionnel streaming. Donc je ne vais pas forcément m'attarder, mais il faut, faut le savoir, c'est un des points importants côté, côté gRPC. Le deuxième pilier, c'est plutôt, donc là on a parlé plutôt du transport, mais pour la représentation de la donnée, c'est euh, ce qu'on appelle Protobuf, du coup Protocole Buffer, qui est un, un langage de description d'interface ou euh, idéal, qui permet de définir du coup des messages ou des, des services. Alors c'est agnostique du, du langage, et en fait à, à travers Protobuf on pourra faire des requêtes et des réponses, et euh, définir des, des contrats en fait, des schémas. Euh, donc l'interface va être de être indépendante de, indépendant de l'implémentation. Donc on va avoir différents fichiers point proto qui vont être euh, compilés avec un, un, un compilateur euh, qui s'appelle Protoc, ProtoC, Donc euh, quel que soit le langage derrière, on peut générer euh, du client, du serveur à partir de ce ProtoC, de, de ce proto. Donc ce qui est intéressant, c'est aussi par rapport à, euh, à du JSON, euh, on va avoir une tendance à, à en fait, avoir, euh, en fait ça va être du binaire. Donc on va, en fait, on va avoir des payloads plus légers par rapport à du du design, donc c'est souvent un des points importants, un des points intéressants qui est qui est retenu quand on fait du protobuf alors ici un exemple tiré du site hein, donc, euh, de gRPC avec euh, un serveur et des clients, donc écrit dans différents langages on a des requêtes en proto, des réponses en proto donc on peut, quel que soit le langage, on peut faire du gRPC à travers protobuf, c'est pas un problème en fait alors ici un petit exemple, c'est peut-être pas très lisible, hein, de proto. donc qui va décrire en fait euh, un contrat donc, ici, ce qu déjà, ce qu'on peut. Je ne l'ai pas mis, mais en fait, on, pourrait, on aurait pu avoir, en fait, gérer une version au niveau du package. On pourrait faire un, un v1/slash/to-do package, un v2/slash/to-do package, etc. Donc, déjà, on peut gérer les versions en fait, au niveau du package. Euh, donc, ensuite, on a décrit. Ici, j'ai décrit un, un service qui contient différentes fonctions. Donc, euh, ça va être finalement des, des RPC, hein, des, des Remote pro, pro, pro, Procedure Call. Euh, donc, pour créer un to-do, pour lire des to-do, pour lire des to-do en, en stream. Ensuite, on a, on a décrit des messages, donc, notamment ici euh, to do item qui va avoir deux champs. On voit que les champs sont donc euh, typés. Donc ici on a un hit 32, on a un string. Et euh, du coup, y a, en fait, on peut aussi indexer les champs. Donc on peut en fait, euh, éviter les breaking changes, Et en fait, si on a besoin d'ajouter des champs, par exemple, on peut euh, ajouter de nouveaux champs euh, assez facilement. Alors du côté du serveur, donc, ici je l'ai fait à la mano, hein, j'aurais pu le générer. Euh, donc ici, je vais récupérer du coup, ce, justement ce point proto. Et je vais récupérer. Donc, je, je vais aussi faire une connexion en fait au serveur ici sur le port 40000. Une connexion sécurisée, mais ne le faites pas bien sûr. il faut Ici, c'est par manque de place aussi et par simplicité, je l'ai pas fait. Mais on peut sécuriser les connexions bien sûr euh, en gRPC. Donc ici, du coup, donc là, j'ai ajouté en fait à mon service les différentes fonctions. Donc par manque de place, encore une fois, j'en ai mis qu'une hein, pour simplifier. Mais concrètement, on voit qu'au niveau du serveur, euh, on, ça se représente par une vraie, enfin par une fonction quoi. Une fonction ici en, en JavaScript. Et du coup la fonction est ici euh, recensée dans le, le service au niveau du client c'est encore plus simple donc on va faire simplement une connexion on va se connecter en fait au à localhost sur le port qui a été euh, défini et ensuite on va simplement faire un appel comme une méthode en fait classique hein, donc clientcreate donc on passe ensuite un, un payload et puis euh, on attend une réponse et on la traite alors une des grandes différences entre REST et RPC et GRPC, c'est plutôt que d'un côté, on va, on va en fait gérer des ressources et plutôt faire des actions simples de type CRUD, alors que par exemple ici, si on prend un post message, en fait on va poster un message sur une sous-ressource d'une ressource, donc la ressource message sur les users, avec un payload hello, et le message. Alors que côté RPC, côté GRPC, on va vraiment faire appel, un appel à une fonction, comme je vous l'ai montré côté, côté client.js. Du coup, donc là, on va passer tout le payload avec euh, le user ID, le message, etc. Donc ça, c'est un peu une différence un peu majeure entre les deux déjà. Alors, au niveau des avantages de gRPC, euh, c'est surtout les avantages qu'on va tirer des deux piliers que je vous ai présentés. Donc, euh, d'abord au niveau en termes de rapidité et de performance, on va, on va en tirer parti euh, grâce à HTTP, euh, HTTP/2. Euh, donc, ça permet aussi de faire du streaming si besoin. Euh, ensuite, au niveau des payloads, euh, grâce à protobuf, on va avoir des payloads plus légers. Ça c'est aussi un, un point intéressant. On peut aussi faire du feedback progressif en cas par exemple, de longues requêtes synchrone. Euh, je pense par exemple aux au langues au polling en HTTP. Euh, donc, Comme je vous l'ai montré c'est plutôt orienté action. Donc action plus, plus complexe. on va avoir des actions sur des fonctions. Euh, donc c'est peut-être parfois plus adapté à des procédures plus complexes. Du côté des inconvénients, le fait qu'on a un schéma un contrat c'est pas forcément euh, pour tout le monde adapté à tous les cas. Donc ça c'est aussi un, un point à prendre en compte quand on fait des choix. Euh, donc, Protobeth, parfois aussi est difficile à lire sur un réseau. Donc, on peut en fait le faire via, euh, par exemple, WireShark avec une extension. Hein, donc, c'est faisable. Mais c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus, plus compliqué que par exemple avec les DevTools euh, sur, euh, sur un navigateur. Ensuite, bah, la courbe d'apprentissage est plus compliquée. On voit qu'il y a encore peu de monde qui l'utilise et qui connaît GRPC. Donc, il y, y a une certaine courbe d'apprentissage à, à gérer. Et un gros point vraiment euh, noir, on va dire, c'est que c'est pas encore prêt pour le web. Donc, ça, je vais y revenir dans la, la diapo suivante. Alors, ici, donc un petit comparatif entre REST et GRPC. Euh, ce que j'ai mis en gras, c'est les points importants, on va dire, les points en rouge, euh, gras, c'est ce qui est plutôt l'avantage avantage de, de l'un ou de l'autre, euh, ou des avantages, donc euh, vert ou rouge. Au niveau des protocoles, on voit déjà une différence. Hein. D'un côté, on a du HTTP1, de l'autre côté, du HTTP2. Donc, on n'a pas les mêmes paradigmes et les mêmes modes de, de transfert d'informations. D'un côté on va avoir un schéma, d'un côté non, mais on peut, euh, à travers notamment Open OpenAPI ou design schéma, en fait, on peut, on peut s'en sortir, mais ce n'est pas en fait, euh, aussi fort que côté euh, gRPC. Côté versionning, bah, de côté match nul, on peut gérer des versions, il n'y a pas de problème. Euh, donc L'avantage plutôt à gRPC pour tout ce qui est streaming et bidirection, euh, notamment grâce à HTTP2. Euh, au niveau des, du support des navigateurs, donc là c'est ce que je vous disais, c'est un, un inconvénient euh, d'utiliser gRPC dans la, dans la mesure où on peut faire du web, mais on va, on va avoir besoin de passer par gRPC web plus un proxy, et du coup on va repasser, en fait vers, enfin passer de dhttp 2 vers HTTP 1.1 et du coup perdre les avantages en termes de, fin de, de, de streaming etc. Donc on peut quand même faire du web, mais c'est pas forcément, c'est beaucoup moins facile que sur du, du reste. Euh, du côté de la génération de code, donc bah, côté REST vous le connaissez, hein, donc OpenAPI, Swagger, etc. Côté gRPC, ça va être plutôt du, donc on va passer par un compilateur qui s'appelle ProtoC. compiler nos, enfin, pour générer en fait, euh, notre code et peut utiliser nos points Proto. Les points Proto au passage, on peut les mettre sur nos... un, un, un, comment dire, un, dépôt en fait, euh, à part, hein, comme euh, comme les schémas Avro par exemple. C'est pas un problème. Et en termes de sécurité, bah, match nul, hein, donc on peut faire euh, des connexions sécurisées des deux côtés de différentes façons. Ça c'est pas non plus un, un souci. Alors, au niveau des motivations et des besoins euh, d'utiliser en fait gRPC, euh, donc bah, les premiers du coup c'est vraiment euh, tout ce qui découle des deux piliers, hein, donc HTTP2 et, et Protobuff. donc on va avoir vraiment une, un gain en performance, un gain de, euh, un, un gain de rapidité, euh, grâce à HTTP2 euh, notamment. Euh, après donc, on va avoir dans les payloads grâce à Protobuff. Euh, ce que permet aussi HTTP2, c'est qu'on peut avoir une communication bilatérale et faire du streaming en temps réel, donc ça c'est un point intéressant aussi. Et euh, par rapport à REST, c'est des actions plus, plus simples, plus crud, on va dire. On peut faire des actions plus complexes, des, des procédures plus complexes. Donc les cas d'utilisation les plus connus, c'est bah, avant tout entre microservices par exemple. Donc euh, côté backend, on peut très bien faire du, du RPC entre nos microservices, c'est pas un problème. Euh, ça va se prêter aussi bien aux cas d'utilisation côté mobile et IoT, où là on a, on a, pas forcément, on a besoin d'avoir des pilotes légers, enfin euh, on a peut-être des contraintes en termes de, de, de ressources, donc euh, ça, ça peut être un choix. Un, un choix. Et enfin pour le système multilangage, comme je vous l'ai montré dans le schéma, on peut faire communiquer différents projets dans différents langages sans problème, c'est très bien géré. Alors, si on revient à notre petit schéma, euh, ici, euh, par exemple, au niveau des applications mobiles, je peux très bien euh, ne pas faire de REST, mais faire du gRPC, donc ça, c'est pas un souci. On pourrait aussi imaginer qu'entre deux microservices, ici, on fait des appels entre deux microservices en gRPC. Enfin, c'est pas un souci. Alors, on voit que malgré tout, qu'il y a toujours une toile d'araignée qui traîne. Euh, est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier un peu ça Parce que la charge mentale est toujours côté, euh, côté consommateur, c'est toujours un peu euh, le, le fourmi. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier ça Donc, je vous propose de... De vous parler de GraphQL pour avancer. Alors, qu'est-ce que c'est GraphQL Donc, c'est non pas une, arch pas une architecture, c'est pas un framework, donc euh, comme REST ou comme euh, gRPC, ça va être plutôt un langage. Donc, encore une fois, ça vient d'Agafarm, hein, comme euh, comme gRPC. Donc, là, cette fois-ci, ça vient de, de Facebook. Donc, en fait, euh, au moment de l'explosion de l'apparition de des smartphones à partir de 2007, Facebook euh, s'est demandé en fait, euh, est-ce que REST était vraiment adapté à leurs besoins En fait, ils se sont aperçus que c'était pas très flexible par rapport à ce qu'ils avaient. Donc ils ont commencé à développer en interne bah, GraphQL qui a, été rendu, qui a été rendu open source en, en, 2000, en 2015, du coup. Donc là c'est donc un de Facebook, au passage du coup c'est tout rendu open source hein, donc on peut vraiment euh, euh, contribuer, on peut faire des pull requests, des, des issues, etc. Donc le format ça va être vraiment un format spécifique à GraphQL, hein, donc il y a une spécification au passage que j'ai mis là. Euh, donc en entrée on aura un, du, des points GraphQL et en sortie on aura du JSON tout simplement alors pourquoi j'ai mis peut-être transporté par HTTP POST parce qu'en fait il y, y a un seul endpoint en fait qui a un HTTP enfin euh, du coup c'est un slash GraphQL euh, en POST sur lequel on va faire toutes nos requêtes. donc euh, comme je vais vous le montrer et du coup on, on, on, peut, on peut faire du, du HTTP mais pas seulement on peut faire très bien du RSOCKET, du AQAEMP, du du WebSocket c'est pas un souci. C'est agnostique du, du protocole de transport. Et bien sûr, c'est basé encore une fois sur le paradigme, on va dire, euh, client, serve, enfin, client serveur. Donc, on peut, faire, on, peut, on peut en faire en différents langages. Hein, donc, côté TypeScript, côté Kotlin avec Apollo serveur. Et du coup, il y a aussi côté, côté Spring, hein, côté Java, on peut en faire. Donc, euh, récemment, ils ont sorti du coup, la version euh, 1.0. Donc, Spring pour GraphQL. Alors les notions de base, donc je ne vais pas m'attarder sur toutes les notions, mais en fait elles découlent vraiment de la spécification de GraphQL hein, qui est disposée sur le site et qui évolue en permanence. D'ailleurs il y a aussi un, un, un dépôt pour un, un dépôt GitHub pour euh, la spécification, donc vous pouvez aller voir, vous pouvez même contribuer, corriger des fautes, enfin c'est totalement euh, ils prennent euh, les contributions. Euh, donc les, les, vraiment les, les notions vraiment importantes de base, c'est avant tout le schéma. Donc ce qui est vraiment intéressant le point ici, ce qui, qui, qui est bien, c'est qu'on peut faire de l'introspection. Donc côté client consommateur ou côté co côté consommateur, on peut, euh, on peut voir en fait le schéma et le découvrir en fait, au fil de l'eau, donc on n'a pas besoin, enfin euh, c'est beaucoup plus simple pour faire des requêtes de L'autre point important c'est le typage, donc on va avoir des types, il euh, y a un typage statique, fort, donc le type c'est vraiment l'unité de base, euh, ça peut être intéressant notamment si le client utilise un langage non typé. Voilà, donc ensuite on a ce qu'on appelle des opérations, donc euh, sur un seul endpoint hein, qui est en poste, on pourra faire de la lecture avec des queries, ou de l'écriture et des mutations. Donc Il y a aussi un troisième type qui est subscription, donc je ne vais pas trop m'y attarder, mais ça permet de faire du streaming sur des données. Il faut savoir que la lecture se fait en parallèle et euh, les mutations, donc tout ce qui est code, donc euh, le crud sans le R, euh, va se faire en série, donc euh, là ça, on rejoint un petit peu une notion de transaction, donc on peut en fait exécuter en série des, des, des mutations. Alors. Au niveau des patterns d'utilisation, euh, il y en a trois gros, dont un surtout qui est, sur, qui est utilisé assez, assez régulièrement, c'est le, le, le composite pattern qui permet de faire de l'agrégation de données, donc euh, depuis différentes sources de données, donc ça peut être des API externes, quel que, soit, que ce soit en, en REST, en GRPC, etc. On peut, on peut agréger des données euh, de différentes bases, etc. Donc ça c'est un, un pattern qui se retrouve assez, assez, assez couramment en GraphQL, euh, donc là l'idée c'est qu'on va pouvoir par exemple créer des API Gateway, des, des BFF, des backends end for front C'est un cas d'utilisation qui est assez courant. Après on va avoir du coup le pattern proxy qui va permettre d'ajouter de, des fonctionnalités à une API existante. Donc euh, si on veut l'enrichir par exemple. Par, par contre un anti-pattern ce serait bah, de faire du 1 pour 1 et d'avoir un wrapper qui, euh, qui, en fait, qui enroberait, qui encapsulerait en fait, toute une API pour faire du 1 pour 1 et servir exactement la même chose. En fait On perdrait du temps et de l'énergie, pour, euh, pour... ça ne servirait pas à grand chose. Et après on a un troisième pattern qui est le pattern de façade qui a, à l'inverse permet de simplifier une API. Par exemple une API legacy qui est un peu vieillissante et difficile à maintenir. On va pouvoir simplifier les appels à cette API là pour, pour certains consommateurs. Alors un exemple d'appel, donc, donc ça c'est vraiment au format GraphQL. On pourrait imaginer que c'est un, un order pour un GraphQL. Donc on voit déjà qu'on peut mettre des commentaires au passage avec un, un diaz. Donc, ici, on va vouloir récupérer, par exemple, des commandes avec des produits. Et en fait, en sortie, on va tout simplement avoir un JSON. Donc, on voit que ça ressemble fortement à ce qu'on a en Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ici, on va avoir côté client, on va créer une requête. Le serveur, quand il va recevoir cette requête-là, le serveur GraphQL va, en fait, va dire, va recevoir la requête, vérifier la syntaxe, la confronter au schéma qui a été défini, donc, qui est un contrat entre le client et le serveur et donc vérifier son adéquation avec le schéma. Et ensuite, c'est là où en fait, va rentrer, enfin, euh, comment dire, c'est là où en fait, en tant que développeur, on a un rôle à jouer, c'est on va écrire des résolveurs euh, qui vont permettre, de, à partir d'une couvrir une mutation, d'associer un appel à une ou plusieurs sources de données, en fonction des, des besoins. Donc, bah, là, on voit que ça, ça match pas mal hein, entre ce qu'on dit de côté, donc euh, c'est assez simple à, à comprendre. Donc, au passage, on voit que ça forme un graphe. Hein, J'ai pas mis le le schéma mais en fait ça forme un graphe, on a un graphe de, de commande avec des produits associés. Alors les avantages de GraphQL, donc ce qu'on met souvent en avant, ce qui est souvent, qui est souvent mis en avant, c'est qu'on va éviter du coup l'overfetching ou l'underfetching dont je vous ai parlé tout à l'heure côté REST, donc euh, l'idée c'est vraiment de, notamment à travers l'introspection, de permettre de faire de la composition d'appels et d'éviter de, des appels en trop ou en moins en fait, donc on va vraiment voir ce qu'on a besoin pour chaque client, pour chaque consommateur notamment grâce à la composition d'appels. Euh, bah, le corollaire, c'est que ça va limiter le périmètre par, par client, par consommateur. Donc ça, c'est intéressant, ça, ça permet d'avoir des payloads plus, plus légers, et vraiment, euh, euh, comment dire, euh, qui, qui matchent avec le besoin métier. Donc la plupart des, donc, alors comme je vous l'ai montré ici avant, en fait, on a une, documenta une documentation qui est auto-générée. Donc finalement, les points GraphQL, Allô Les points, oh. <rire> points c'est on peut considérer que c'est une documentation auto-générée. Donc ça, c'est un point intéressant également. Euh, la plupart des langages sont, sont supportés, donc il euh, y a des implémentations pour différents, donc euh, Apollo, Apollo Server, euh, Spring for GraphQL, etc. Et certains acteurs, comme justement Apollo Server, proposent de faire de ce qu'on appelle de l'opération registry, donc qui va être en fait de, des statistiques euh, sur nos consommateurs, donc pour savoir euh, qui a appelé euh, quoi et quand, euh, à quelle hauteur, et du coup, on pourra ajuster derrière ce qu'on va, qu va, qu qu va simplement exposer. Alors, Parmi les inconvénients, donc un point noir qui revient assez souvent, c'est que comme on a un seul endpoint et qui répond toujours 200, pour gérer les erreurs, on va, on va devoir en fait aller voir, euh, enfin comment dire, parser la réponse pour aller à la recherche des erreurs. Donc là, c'est pas forcément euh, très évident. L'autre point, point noir, c'est un petit peu qu'on peut pas faire d'upload et de download de, de manière native. On, on peut le faire via différents biais, mais ce n'est pas forcément, euh, pas forcément euh, ultra simple. Euh, ensuite, bah, du coup... Il y a plusieurs langages supportés, mais par contre, il y a vraiment une, une, une, une implémentation par plateforme, donc euh, c'est pas forcément, si on switch d'un langage à une autre, ou d'une un, plateforme à une autre, ça va pas être forcément toujours gérer de la même façon pour, euh, pour faire du GraphQL. De souhait, la courbe d'apprentissage comme gRPC est un peu plus compliquée, du coup, bah, quand on est habitué à REST, il y a une, une certaine courbe d'apprentissage, il faut se former et, et essayer en fait, les frameworks, etc. Quoi. Alors, si on fait un petit comparatif, c'est un petit peu touffu, je sais, entre REST, gRPC et GraphQL, alors, pour simplifier, côté rest et gRPC, on va être plutôt sur un mode server-driven. Euh, alors que côté GraphQL, c'est vraiment le consommateur et le client qui va, dri enfin qui va, dri qui va dri driver, du coup, euh, le, le, la demande, en fait, ce qu'il va, qu va récupérer, comme je vous l'ai montré. Côté rest et gRPC, on va avoir plusieurs endpoints, plusieurs fonctions, alors que côté GraphQL, on aura un seul endpoint sur lequel on va faire nos queries et nos mutations. Alors, au niveau des schémas, donc côté gRPC et GraphQL, on a un schéma, un contrat. Côté REST, non, mais comme je vous le disais, on peut on peut en gérer via OpenAPI, via Vision Schema, etc. Donc là, c'est en fonction des besoins. Euh, au niveau des opérations, on ne va pas avoir tout à fait le même type d'opération. Donc euh, d'un côté, on va parler plutôt de, de CRUD, euh, côté REST. Euh, côté GRPC, on va plutôt parler de fonctions. Donc au niveau des contrats, on va exécuter des fonctions. Et côté GraphQL, il y a trois grands types d'opérations. Donc query pour la lecture, mutation pour l'écriture et subscription. Les formats côté REST et côté GRPC. Donc, côté REST, on a, un, on a toute une variété de formats, hein, comme vous savez sûrement déjà. Côté GRPC, ça va être du binaire avec protocole buffer. Et côté GraphQL, on aura simplement l'entrée du GraphQL en sortie du JSON. Donc, au niveau des formats, ça reste assez simple. Alors, le gros point, le gros avantage euh, qu'apporte GraphQL, c'est justement éviter l'overfetching et le underfetching, euh, qui sont des, un, un peu des inconvénients, on va dire, côté, côté REST et côté GRPC. Côté versionning, un parti pris de GraphQL, c'est de ne pas proposer de, de versionning. Euh, là où en fait, côté REST et côté GRPC, on peut, on peut en faire. Euh, ensuite, pour GraphQL, donc, au niveau du cache et de la sécurité, c'est un, un peu plus compliqué à gérer. Euh, je vous invite pour ça à aller voir des, des, le talk de, de Martin et de Benoît, de Apollo, euh, à propos de cache dans, dans Apollo euh, Kotlin. C'est vraiment intéressant, donc, ils expliquent comment côté euh, Apollo Kotlin, non, côté client, comment gérer du cache. Donc notamment à travers des identifiants uniques, euh, etc. Du côté de la sécurité, pareil pour GraphQL, donc pour gRPC, on peut, on peut facilement gérer. Côté GraphQL, on peut aussi euh, gérer l'authentification de la sécurité. Il y, a, il y a des points quand même d'attention. Euh, on peut les gérer notamment à travers euh, Apollo Server. Il y a aussi un talk intéressant à ce propos, euh, donc, qui a été donné à Archilocus il y a quelques semaines. Donc, je vous invite à aller voir sur YouTube pour compléter. C'est assez intéressant. Alors, mais pourquoi choisir GraphQL ben, Encore une fois, il y a plusieurs besoins, il y a plusieurs motivations. Donc Déjà, on va vouloir avoir un contrôle accru côté client, côté consommateur. Euh, donc, c'est vraiment client driven, comme je vous le disais. Ensuite, on pourra faire de la composition, donc utiliser plusieurs sources de données. Donc, différentes bases, de, de, fin, du, que ce soit des bases, des services externes, de, etc. Et enfin, si on a une bande passante limitée, ou des, des contraintes en termes de ressources, ça peut être aussi intéressant de passer par GraphQL. Du coup, on découle différents euh, cas d'utilisation. Donc, notamment en fait, au niveau du e-commerce, ça peut être intéressant sur des grosses applications web. Donc, si vous faites un, une application web simple, reste, c'est parfaitement adapté. Mais si vous avez vraiment un, un gros e-commerce avec vraiment de différents consommateurs, différentes euh, applications mobiles, etc., euh, ça peut être vraiment un choix, euh, un choix en fait. Euh, bah enfin, comme je vous le disais, donc comme on a souvent des ressources limitées, une bande passante limitée, ça peut être intéressant pour le mobile, pour les applications, euh, donc tout ce qui est IoT aussi. Ça peut être intéressant en fonction des besoins. Et finalement, donc, en fonction du pattern, donc notamment le pattern de façade, on peut en fait, euh, comment dire, c'est particulièrement ad ad adapté à des applications legacy, donc euh, avec des vieilles API par exemple, pour simplifier euh, les appels et quand c'est plus difficile à maintenir. Quoi. Alors si on revient sur notre toile d'araignée, ici on va pouvoir en fait ajouter des baquettes for front-end, donc des BFF euh, donc, qui, ont, qui, vont, en fait, qui vont être des serveurs euh, GraphQL et, et du coup donc, on va en fait euh, un petit peu alléger en fait, le, la gestion des appels côté, euh, côté client, donc, euh, que ce soit en web ou en mobile. Donc en général les équipes qui vont gérer une application mobile ici vont gérer aussi le BFF mobile qui va avec pour euh, orchestrer les appels par exemple euh, avec le pattern de composition. Dans, dans leur BFF. Et du coup, donc, la complexité, est, effectivement, elle, elle reste là, il y a toujours un peu d'araignée, mais ça reste c'est déporté au niveau du BFF. Donc, euh, c'est un, un, euh, un, un peu mieux géré. Quoi. Donc, on voit qu'il reste quand même un appel ici en bas, donc euh, d'une API ou de plusieurs API vers euh, la marketplace. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, il y a plusieurs appels qui sont faits en, fait, en continu. Donc, c'est du, du pool de données pour récupérer des, des produits. Est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer ça et faire plus simple donc là je vais vous parler des webbooks du coup, en conséquence. Alors c'est un thème qui est inventé sur un blog en fait en 2007, donc c'est pas, pas récent. Euh, c'est pas non plus, c'est pas un standard en fait en tant, en tant que soi, en tant que tel. Euh, donc l'idée c'est en fait de, de pouvoir en fait donner en fait, une liste d'événements à un utilisateur sur notre API, euh, auquel en fait un utilisateur, donc en général un développeur, va pouvoir euh, s'abonner ou se désabonner. Donc, euh, l'idée c'est en fait de par exemple, on pourrait penser à un, un événement de vos produits, on va pouvoir s'abonner sur l'événement de nouveaux produits et recevoir en fait euh, des informations en donnant en fait une URL euh, de callback. Donc, alors juste pour l'anecdote, hein, je vais pas m'attarder dessus, mais on confond souvent, donc euh, on peut confondre euh, les webbooks avec les websockets ou SSE. Donc, euh, ce n'est pas toujours la même chose, donc euh, des fois on, a, on est plutôt en bidirection, d'autres fois en, en communication unilatérale. Donc ce n'est pas géré tout à fait de la même façon. Côté SSC, on va plutôt avoir une gestion des événements qui est différente par rapport à du, euh, du, du webbook, donc ce n'est pas, pas du tout la le, euh, même notion. Je ne vais pas m'y attarder pour le coup. Etc. Donc l'idée principale au niveau des webbooks, euh, c'est vraiment d'inverser le contrôle, donc de passer plutôt d'un mode pool, avec du reste, on va faire du pool ici, pardon. On voit que l'API produit de tout à l'heure, elle fait du pool toutes les 5 minutes. Elle fait un get produit, donc il n'y a pas de produit, pas de produit. Et deux heures plus tard, il y a un produit qui... qui arrive. Donc ça fait beaucoup d'appels réseau, ça fait beaucoup de consommation, etc. Donc euh, l'idée, c'est vraiment d'inverser le contrôle. Euh, donc c'est un peu ce qu'on appelle le principe d'Hollywood. Donc ne nous appelez pas, on va vous, vous rappeler. Donc euh, on appelle, on, parfois, on a aussi le terme de reverse, reverse euh, API. Donc ici, on va par exemple avoir un développeur. Euh, euh, qui va en fait s'inscrire à un événement nouveau produit sur Marketplace euh, tout en fournissant en fait une url sur son api donc ici on va fournir par exemple une, une url slash product donc voilà donc euh, la marketplace dit ok j'ai bien, bien compris je t'inscris donc euh, quelques heures plus tard en fait on a un vendeur tiers sur marketplace qui va ajouter un nouveau produit qu'est ce qui va se passer donc il y a un nouvel événement qui va être créé comme on abonne à cet événement là euh, la marketplace ici donc euh, peu importe lequel hein, finalement donc une marketplace de produits. Euh, va du coup faire un post sur notre URL qu'on lui a fourni, en fournissant euh, du coup un, un payload dans le design ici, qui va être le produit de tout à l'heure, ici. Donc l'idée c'est ici de faire plutôt du push, euh, côté, euh, du coup du côté fournisseur de données. Alors un autre exemple d'appel, euh, donc ici par exemple on peut aussi faire des webbooks en fait, avec euh, vous en faites déjà peut-être sûrement avec Slack ou avec GitHub, on peut faire des webbooks hein, dans différents, donc ici je vous propose un autre exemple, euh, donc ici par exemple, en tant que développeur, on va créer une application sur Slack. Donc on a un espace Slack euh, d'entreprise, euh, corporate etc. On va activer les, les incoming webbooks, créer un nouveau webbook et du coup Slack va nous fournir une URL sur laquelle on va pouvoir poster des données. Donc en général c'est pour poster des données sur un canal pour notifier ou pour mettre une alerte. Quoi. Voilà donc Ici par exemple, en cas de création d'un nouveau produit euh, sur notre API, on pourrait très bien faire un post sur l'URL fournie par, euh, par Slack. Pour poster un euh, voilà, nouveau produit ajouté sur un canal, euh, Products ou, ou un autre. Alors, juste ici, attention, en fait, comme en fait, euh, l'URL contient des secrets, il enfin, faut bien veiller à évidemment, stocker l'URL quelque part de manière sécurisée, euh, par exemple dans Vault ou un autre système de, de gestion des secrets. Alors, parmi les avantages donc, de Webbooks, le gros avantage, c'est qu'on va inverser vraiment le comment dire, le, les opérations, donc on va plutôt être dans un mode de push, un mode push, un mode pull, plutôt qu'un mode de pull côté REST, ou côté GRPC, euh, côté, côté GraphQL. Donc ça c'est vraiment intéressant, ça permet d'éviter la, la perte de temps, de consommer moins de monde passante. Euh, donc un, un autre point important, c'est si on a une API en fait, qu'on qu veut exposer des données vers l'extérieur, c'est intéressant de, de pouvoir euh, avoir un système d'abonnement, des abonnements euh, à nos données. Donc euh, si jamais on veut ouvrir nos données pour euh, un client externe etc, ça peut être un, intéressant. Euh, parmi les inconvénients, donc en corollaire, hein, bah, du coup on aura besoin euh, d'abonnements, de gérer de, des abonnements des, des inscriptions depuis les, les clients externes. Euh, ensuite ça peut générer du bruit, donc un webbook euh, égale un événement, enfin c'est du bruit, du coup ça peut générer du bruit et... et donc il faut bien gérer ça, après il y a aussi la question qui se pose, qu'est-ce qui se passe si le serveur en fait, sur lequel on envoie des données, est-ce est qu est que l'info est perdue, comment on gère ça en fait, donc il vraiment, faut vraiment se poser la question au niveau du cycle de vie euh, de la donnée quoi, où, où, où elle s'en trouve euh, est-ce qu'on fait du retry, etc, est-ce qu'on attend un, un retour, de ce fait ça implique que, que parfois il peut avoir moins de contrôle et d'avoir euh, une politique sur le flux, le, le flux des données quoi. Alors, si on compare un petit peu juste Rest et Webhooks, j'ai pas mis les autres pour simplifier. Euh, donc, on va passer plutôt d'un paradigme de pool plutôt et du push. Donc, d'un côté on est plutôt request based, de l'autre côté plutôt event driven, event event based. Donc, ça va permettre de faire du temps réel et de, de faire du, un peu du de event driven. Côté REST, ça va être plutôt bilatéral. Donc, en fait, on va avoir une requête et une réponse, donc euh, clair avec un code, etc. De l'autre côté, on peut avoir une réponse aussi, mais ça va être plutôt unilatéral. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément euh, avoir un sens. Quoi. Donc, le gros avantage du webbook, c'est qu'on va pouvoir faire du temps réel, en fait, de, de l'event driven. Euh, du côté des verbes HTTP, ben, côté REST, il y en a toute une flopée, hein, donc parmi les principaux ici. Côté Webbooks, ça va être en général bah, du post, vu qu'il y a un, un body, ça va être plutôt du post, on va poster un body en JSON en, en ou, en, ou en XML. Le payload va être en général plus petit, donc ça va être, ça va être en fait un, en général, par exemple, un, comme on l'a vu, un, un message sur Slack, ou une information euh, minimale. Quoi. Là où on reste, souvent, les payloads vont être assez, assez importants. Alors, mais pourquoi utiliser le Webbooks bah, Comme je vous le disais, pour inverser un petit peu le, le paradigme de, de pull vers, vers push pour déclencher des actions ponctuelles si on a besoin et pour aussi mettre à jour des systèmes et les synchroniser entre eux donc ça c'est vraiment les cas de d'utilisation principaux ou, ou alors aussi pour faire des notifications par exemple sur Slack comme je vous l'ai montré donc si on revient sur notre schéma donc là on a toujours un petit taux de l'araignée mais si vous regardez en bas ici on va pouvoir inverser en fait les appels et plutôt de faire du pull en continu, faire du push et s'abonner en fait à la marketplace au webbook alors, est-ce que finalement c'est une bonne situation ou pas ben, Je dirais que ben, ça dépend en fait. Ça dépend, il y a vraiment différents cas. Euh, ça dépend de vos, vos besoins, de, de ce que demande le métier, etc. Donc, en résumé, il y a vraiment une diversité dans les modes de communication. Donc, je vais essayer de passer un peu maintenant parce qu'il ne me pas trop de temps. Donc, comme je vous l'ai montré, il y a différentes typologies, différents cas d'utilisation, euh, donc en fonction des besoins. Donc il y a vraiment des choses dans les modes qui sont pas incompatibles entre eux, donc pas exclusifs. On peut utiliser euh, l'un et l'autre en fonction euh, des besoins quoi, dans, un, dans un système. Quoi. Alors, Le mode de la fin c'est vraiment rester problématique. Déjà ben, utiliser les bons outils. Par exemple si on fait du GraphQL, euh, pensez à GraphQL, au Playground, etc. Quoi. Euh, ensuite ben, vraiment se baser sur les communautés. Donc euh, surtout que GraphQL et GRPC sont euh, sont comment dire open sourcés, donc on peut y contribuer. Ensuite, comme je vous le disais, c'est pas exclusif, hein, donc on peut utiliser plusieurs technologies en même temps, donc en fonction des besoins. Donc choisir, c'est renoncer, mais pas à tout, en fait, ça, ça dépend des, des cas. Ensuite, bah, comme notamment il y a une courbe d'apprentissage qui est compliquée en GraphQL et, et GRPC, euh, c'est important aussi de se former, de former les équipes aux, aux technos qu'on qu ne connaît pas. Enfin, bah, last but not least, euh, les besoins métiers sont, doivent être vraiment, euh, enfin, plutôt l'approche en fait choisie, notamment euh, l'approche technique, doivent être vraiment alignées avec les besoins métiers euh, derrière quoi. Et finalement aussi, bah, faire attention que les systèmes en place répondent bien en fait, euh, en fait, aux, aux, aux différentes requêtes quoi. Voilà, j'ai un petit peu dépassé le temps. Merci à vous. Je vais prendre quelques questions. Quelqu'un a, quelqu a des questions On peut encore prendre deux minutes. Merci. Euh, tout à l'heure, tu parlais d'Implem euh, pour GRPC. Tu parlais de fonctions JavaScript. C'est une question peut-être bête, mais il y a d'autres langages pour, pour l'Implem euh, Oui, mais tu peux générer en fait, ton, ton client serveur en, en différents langages. Enfin, y a pas de... ouais. Tu peux générer ton code en différents langages. Ouais. C'est de... pas que du. Là, j'ai plein exemple en JS pour. Non, non, tu peux le faire dans différents langages, quoi. Il y a pas de. Merci. Euh, j'ai pas bien compris en quoi GraphQL, par exemple, remonte moins d'informations inutiles que REST. Dans le sens où, en fait, tu vas vraiment pouvoir définir en amont' euh, qu vraiment, ce que tu as besoin en fonction de ton consommateur dans le cas du BFF, côté mobile ou côté web tu vas pas en fait, avoir forcément les mêmes euh, la même query la même mutation tu vois donc ça va vraiment être euh, tu vas limiter en fait en fonction de ton, ton choix et de ton, de ton use case quoi mais en, en REST, par exemple on peut choisir d'appeler euh, tel objet et on récupère que celui là ouais après enfin ce que tu veux dire mais... Peut-être que ce qu'on peut dire, c'est qu'en reste, on a parfois le cas où on va ramener le surensemble de ce que le client a besoin en termes de ce truc de détails de des objets. Alors qu'ici, on peut, en fonction, de le client peut choisir uniquement de, de ramener ce dont il a besoin. Et donc, quand on a plusieurs consommateurs sur une API, on n'est pas obligé de la sider sur le plus grand volume demandé par les clients, mais le faire dynamiquement. Ce qui explique du coup qu'on aura à la fin moins d'éléments de, de, de, dans la réponse. D'autres questions? Euh, ouais, trois petites questions, en fait. Donc euh, GraphQL, est-ce ouais, euh, est -ce que c'est juste un coordinateur ou est-ce que c'est un petit module qui est embarqué vraiment dans l'API parce qu'on ne l'a pas vu sur ton, sur ton schéma Deuxième question, c'est comment tu gères le, le, les breaking changes sur le versionning, toujours avec GraphQL, pour migrer tes clients au fur et à mesure Et la troisième question, c'était aussi un peu sur les projections de données. Ça veut dire que tes backends doivent être adaptés pour, pour faire les projections ou répondre à ton à ta requête GraphQL qui arrive en input. Alors, attends, la première question, c'était quoi déjà <rire> Je, je, je, je, je, je t'avoue, c'était. C'était sur. Euh, le... Est-ce que GraphQL, c'est juste un coordinateur Ou il peut être dans l'API non, non, tu peux faire ton API complètement en GraphQL, il n'y a pas de problème. Quoi. Enfin, tu peux coordonner, c'est un pattern, mais tu peux euh, faire ton API complètement en, en GraphQL, bien sûr. Ouais. La deuxième, c'était du coup. Gestion enfin, des breaking change avec les RCD. Alors du coup il n'y a pas de version unique justement en GraphQL, donc tu dois euh, gérer euh, ton schéma au fil de l'eau, tu dois le faire évoluer et, euh, avec tes queries, enfin tes fichiers ou GraphQL de manière enfin euh, voilà, faut, y a une... effectivement il faut mettre en place une façon de gérer tes, tes schémas et tes types euh, Et donc fonds. tes clients ils doivent suivre tes mises à jour en même temps quoi. Alors ça dépend des cas. encore une fois, c'est vraiment euh, En général c'est les équipes front et BFF qui, qui sont réunies qui gèrent le BFF en général comme je le disais. Donc, Que ce soit côté mobile ou côté, côté web. Hein. donc euh, En général, c'est la même équipe qui gère. Donc, euh, voilà. okay. bah, pas forcément dans tous les cas, mais c'est vrai que ça marche. Merci. Merci beaucoup. Merci.